Bonsoir. Alors, comment ça va Bonsoir. Une excuse du retard. et tu fais quoi sur mon direct Tu veux quoi Bonsoir Armelia. Bonsoir la reine Adélaïde. Jeanne, tu veux m'amander <rire> Je vais t'arachider. Je vais te arachider. Attends, je t'arachide. Où sont mes arachides Tu me donnes les amandes, je te donne les arachides. Ah, les meilleurs arachides du monde. Ça finit, hein. J'ai des gens qui mangent mes arachides. Maïmouna, comment tu vas Ça, c'est le direct où on mange les arachides. Bonsoir. Bonsoir, c'est Steven Gando. Adelaide, bonsoir. Il y a des gens qui viennent de Paris, ils peuvent les arracher. Vous êtes là. Que tu fais de la gloire glorieuse. Mes queens et mes kings, comment hum, vous allez? Hum, vous êtes ma sœur feuilleuse. Malaika, bonsoir. Bonsoir, vous êtes jaloux de mes arachides. vous n'avez rien par honte. On va prier. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, celui qui restaure, celui qui appelle, celui qui équipe, celui qui nous a créés, celui qui connaît d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Qu'à travers ce direct, tes enfants soient délivrés, Qu'ils puissent retrouver leur esprit. J'enlève tout voile spirituel sur vous. Et je commande à tout ralentissement. Toute étoile qui vous a été volée, d'être restaurée. Toute chaîne que vous avez sur vos pieds. Quel que soit le pays d'où vous regardez ceci. Et vous aviez eu l'intention de me contacter. Ou encore l'intention de faire quelque chose... Une instruction que j'ai donnée, qui devait vous libérer. Je vous libère pour aller faire cela maintenant. Je dépose en vous la paix et l'accélération pour aller le faire. Au nom de Jésus, Amen. Le roi Foyeron va fabriquer ta couronne. Vraiment, on doit s'habiller comme des rois et des reines. Vous êtes, vous êtes marié, mariez votre ou avec votre femme directe. Eh. C'est très important de le faire. Il faut se Entre le roi et la reine, ça, ça fait des bonnes choses. À faire. Ça a une force énorme. Quand le roi et la reine se poussent, se marient en Dieu, ça fait vraiment. ça donne beaucoup de force. Il faut que les gens prennent comme si dit qu'il ne faut pas épouser n'importe quelle femme qu en tant que roi et en mmh. tant que reine, Il dit qu'il faut pas épouser n'importe quelle femme? Il faut pas épouser n'importe quel homme. Vous, en tant que reine, épousez un roi Vous en tant que roi épousez une bonne femme? Une reine une... épouse... Mmh. Et si je rencontre le roi, il ressemble pas à un roi. Je fais comment? Il ressemble à un roi? Oui. Non, mais c'est spirituel. Il faut chercher à savoir si le roi ou pas. fais les prières, Dieu va te le montrer. Tous ce sont les enfants de Dieu qui sont connectés, ils savent, ils ne comparent. Donc, roi, reine, épouse roi, épouse Donc, une reine ou épouse un roi. Oui. Et, le roi être... Et si le roi a cherché les femmes? Si le roi a cherché les femmes? Non, ici si au début les rois ne se rendent pas compte qu'ils sont rois. Mais avec le temps ils se rendent compte qu'ils sont Il rois. Il qu'au début les rois ne se rendent pas qu'ils sont rois. Il n'y pas de temps à coucher les autres. Oh, mais une fois qu'ils se rendent rois, ils se méfient maintenant. Parce il faut qu qu'il se rende compte du se fier Parce qu'ils savent que des vies exposées. Donc on voit qu'il couche en désordre il expose sa vie. Il expose sa vie puisqu'il a, a quelque chose, il a de la bénédiction à lui. Oui, que que vous êtes j'ai mes bijoux? Hein. Bijoux bénis, uniques sur le marché. Vous n'avez pas trouvé ça quelque part? Tu hum, dis tout intéressant intéressant sur les rois et les reins. Bonsoir Denise. Je suis ici avec mon roi. C'est lui qui parle là. Les jaloux vont commencer à rire là-bas. <rire> ouais, les jaloux. Vous n'avez pas des sept icône nord. Euh... Ok, on va commencer. Hum. Je vais parler très. Je vais pas faire beaucoup, beaucoup aujourd'hui parce que je reviens de très long. Florent, tu arrives hein. Vous revenez. Bonsoir, euh, la reine, la reine. Comment tu vas? Beaucoup d'entre vous, vous devez me contacter. Je me regardez chaque soir. On vous gifle dans le rêve. Hmm? J'ai au moins deux personnes qui m'ont contacté. Deux ou trois. Que je veux te contacter depuis. Mais le diable ne faisait que... Je chasse ce diable au nom de Jésus. Amen. De on te dit bonsoir. bonsoir. Bonsoir, monsieur ou madame. Et, et Rennes est il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ma sœur, tu entends ton invitation. Arrêtez de donner les excuses. En fait, c'est un peu comme si tu connais qu'il y a un esprit qui te dérange. Tu le laisses te déranger. Un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Parraine, voilà, j'étais parlé dans tes rêves il y a deux jours. Je t'ai dit quoi. Tantôt les gens qui me disent qu'ils sont venus, ils m'ont vu Jésus, mais ils les sauvaient en volant. Bonsoir Claire Tchou. On a en train de parler de votre destinée. Vous comprenez même. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous progressiez. Vous êtes en bain, c'est tout. À part le fait que tu es en bain, ton téléphone, son nom va 44, 39, 41. Il n'y a rien d'autre. Hum, on dit bonsoir au couple royale. Et... <rire> Mon voix là-bas. Il est là-bas. Il aussi ma reine là-bas. Vous avez les oncles maléfiques qui vous connaissent depuis que vous êtes petit là. Ils savent où ils vous ont mis. Tu vois, le genre donc, tu ne partais jamais en vacances chez lui là. Quand tu pensais à lui, ton corps tu vois, un Jacques, ça fuit. Indice qui ne trompe pas depuis. Même vos cousines, vous avez les cousines, les cousins là qui ne vous aiment pas. Il y a des, des esprits dans vos cousins, vos cousines, vos tantes, vos oncles. Les esprits qui sont là depuis 500 ans là. Ça les influence ils pas te faire des trucs contre vous. Tu rêves chaque fois tu es attaché. Tu es dans une prison. Feuillon, tu veux voir sur le roi? concernant toi ta vie. <rire> oui, depuis cinq jours, je demande le, le, le, le, le smoothie, que tu m'as pas donné. Bonsoir, monsieur changa Le roi changa Monsieur Marie Founé. Vous avez déjà fait les examens, vous avez composé cette fois, vous avez échoué. Un gars vient vous draguer pas, vous vous fiancez après vous séparer Vous avez déjà fait six fausses couches. Les enfants sont tous morts, morts, morts. Un très spirituel c'est quelqu'un qui n'est pas sa vie en train de tomber devant lui. Et là, il vous tout dit que non un jour. Le Seigneur fera un jour par la grâce de Dieu. Cinq hommes en un an, tu as cinq propositions de mariage, après ils disparaissent, ils désistent tous. Il vient toquer à la porte, après la porte fuit. Frère de Dieu, je vais te bloquer. Moi, je blague pas avec vous. Depuis, je vais te commenter un dis Il parle pas. Simplicité, Georges. Il y a de la beauté sur moi. Mon ençon, c'est d'embellir les gens. Embellir et rendre riche. Les deux là. Quand tu commences avec Moi, je vais te n'importe comment. Tu vas devenir beau. Degré de force. Tu vas devenir beau. Si tu as un gars alors, eh. si tu as un Joe, yes. faut seulement que tu arrêtes bien ton truc là. C'est que tu vas faire l'amour que chaque soir, même trois fois chaque soir. Avec trois vies différentes. Tu vois aller quand il fait les consultations, toi tu fais les rendez-vous de, de, de, de trucs là. Bonsoir Thérèse Menge, bonsoir euh, Isabelle. Marie-Kem, bonsoir. il est très spirituel c'est quelqu'un qui ne voit pas les signes ma chère le jour où tu vas venir ici à Dola me voir tu vas m'apporter cinq bouteilles de smoothie Toutes choses au concours ou bien de ceux qui aiment Dieu Denise le pacifique il va te bloquer pour utiliser la bible pour faire que les gens dorment alors que les démons sont en train de gâter leur vie Le Seigneur fera ma chérie. Mmh. Le Seigneur va allumer bouger allume bougie. Oui, allume une bougie à l'église. Tu allumé la bougie. Oui, j'ai allumé une bougie à l'église. Oui. Le démon est riche. Il fait mon sticker. J'ai un sticker qui fait comme cela. Hey! Le démon elle rit, elle rit. Je lui, est riche, lui, jusqu'à. Charlotte, bonsoir, merci. Ne blaguez pas avec les démons. Il y a même les membres de votre famille que vous savez que l'autre est là. Ça, c'est un décepticon. Quand Un tapet, tu l'as. Ah, viens là, t'entends. Oui, t'entends. Tu, tu parles quoi avec lui Il a pris trois de tes habits il est parti donner chez ses marabouts avec. On a fait les choses sur toi. Les gens vous achetez, les, vous acceptez les bijoux de n'importe qui. Oh, mon bébé, il m'a donné la, le, le, le, le, le, le collier que tu portes. même si tu es partenaire, si tu es partenaire, et le jour que tu parles, ce qui ne m'arrange pas, il te bloque. Il te prévient d'abord. Tu comprends, non? Les déceptes, tu comme ce masque souvent en partenaire. Une femme m'appelle l'autre jour, elle me dit uh, You know, ça um, you know, um, je, je suis de ton côté, tu sais, mais tu ne penses pas que tu, tu ne devrais pas non, ne parle plus des ancêtres, ne parle plus de ça. Quand elle parlait, elle était comme ça au téléphone. Quelque semaine, je... Après, comme Dieu fait ces choses, j'étais dans un bus. Les gens commençaient à s'engueuler dans le bus jusqu'à ne s'entendait plus. Elle était sur l'autoroute, la communication s'arrêtait tout seul. Je suis de ton côté, hein. J'apprécie ce que tu fais. C'est ce que moi-même je veux faire. Je veux. Elle n'est pas en train de faire. Elle veut. Mais tu viens me dire comment il veut faire. Bonsoir Eureka. Eureka, même toi, aurais te bloquer un jour. Parce que tu ressembles un des chican. Tu ne vas pas, demander à Martial Feuilleux, Il va te dire. Marcel Feuilleux, explique-lui. Tous les anciens abonnés de ma page là. Et vous allez vous chasser. Si tu as, tu, as, tu as abonné à ma page depuis deux ans, je pars. sais pas. Mais tu connais ce qui va te sauver? Tu n'as pas fait, tu ne payes pas ta dîme. Non, je prie, je fais le jeu. Vous salue Marie dix fois. Pourquoi le demande pas de ça. Non, je, je suis allé me confesser chez le pasteur l'abbé. Ils sont assis sur votre birie. Réveillez-vous. Si vous ne m'écoutez pas, je vais juste parler dans vos rêves. Réveillez-vous. Tu es là depuis 15 ans en Europe, ta vie n'a pas avancé. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Vous voulez les, les, les, les directs des clash, vous voulez comme les cinq comme ça, vous voyez. Il veut le décolleter, vous voyez. Il n'y a pas ça ici. Vous allez vous réveiller. Analysez votre vie. 10 ans, je tourne en long. Non, tu sais. Ici, pour avoir les papiers, il te faut avoir fait 18 ans. Ouais. t'a avec ça. Posez-vous les questions. Quelque chose dans ma vie ne tourne pas rond. Something is not wrong it's not right somewhere. C'est comme ça que ton éveil commence. Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Bonsoir Flo, Flo Il y en a parmi vous êtes dans des, des, des, des toiles d'araignée entachées, attachées comme ça là. Tu ne peux même pas bouger le pied. Tu es là, ta vie va ralentir. Wow. Tu penses 5 ans pour accomplir quelque chose que les gens font en deux mois. Tu as un peu d'argent au salaire, un problème dans la famille. Un peu d'argent, un problème dans la famille. Un peu d'argent, un problème dans la famille. On a percé tes poches, on vide ton, ton argent tout le temps. Tout le temps. Tu ne peux pas faire un projet. Posez-vous les questions. Martial Feuillot, comme toi, tu n'es pas des septicons-là, je te nomme alors détecteur de de Ouais. Corinne Pédaz, il faut combattre, mais il faut avoir les bonnes armes. Il y en a parmi vous vous combattez depuis 15 ans, rien n'a avancé. C'est qu'un. Restez souvent comme ça, vous vous posez la question. Je prie, je jeûne Depuis 10 ans. Rien. Je suis dans la même maison. Je n'ai pas acheté de nouveau meuble dans ma vie depuis là. Donc rien n'est entré ta maison de nouveau depuis 10 ans. Je vous donne les signes. Hein? Je vous donne les signes. Ah tu sais, moi j'économise beaucoup. Moi je fais faire un projet. Vous je... voitisez, même là c'est même le démon qui vous fait voitiser. Ah ben ouais. Non mais tu sais, dans ma vie je ne veux pas faire comme ça. Ça va me prendre trois ans pour faire ça. Posez-vous les questions. Je parle en rien. Hein? Bonsoir tabac. Berthe, bonsoir. Quand vous vous posez les bonnes questions, votre esprit va commencer à chercher. Certains parmi vous, vous êtes tombés sur mes vidéos quand vous étiez en train de jeûner. Ouais, j'ai décidé de faire 7 jours de jeûne. Deuxième jour, tu tombes sur ma vidéo. Et quand tu tombes quelque chose, quand il te parle quelque chose en toi, tu dis que. Tu es dans la prison là, loin t'es enfermé, loin, loin, loin, là-bas, loin, loin, là-bas, là où c'est noir. Tu sais que tu sais que est que ma voix, ça te, te vient de loin. Tu sais que le moment de sortir de cette prison est arrivé. Je dois sortir d'ici. Je dois sortir d'ici. Vous devez avoir le feu sur vous. Quand il parle du feu sur le jeune, que tu dis que... On lance le jeûne, tu fais le jeûne. Il y en a, on a un groupe de WhatsApp pour le jeûne, le jeune non. j'ai un vieux obligé à tout le monde. Tout le monde doit faire l'offrande du jeûne. Tu ne fais pas, tu t'enlèves même. Même si c'est 500 francs Il y a une fille m'a transoré 500 francs un jour Il dit oui, envoie Ça va te sortir de ton trou Vous êtes assis chaque jour dans les églises Chaque fois on assis, fait, On fait la collecte, on vous aide On fait la collecte, on vous aide Yeah, Depuis 10 ans et tu vois, tu as une sensation dans toi là, tu es mal à l'aise. Quand tu penses à acheter la voiture, tu fais. Hiii. Tu penses acheter le terrain, tu dis, eh, je n'ai même pas vu 500 000 en une fois dans ma main depuis, depuis 10 ans. Je ne fais que mon pas acheter le terrain. Vous êtes plein là-bas dehors. Vous êtes en train de les hommes mariés en train de sortir avec eux. Ils prennent vos chances. Bébé, je vais t'épouser en l'an 2026. Il t'a rencontré en 2017. Il a sa femme à la maison. Reveillez-vous. Voici les signes. On dit souvent que, wow, mamie. tu es tellement jolie. Tu es tellement jolie. Wow. Tu mérites un homme qui va vraiment t'aimer. Hein? Ça fait à quatre hommes qui sont venus pour te dire ils sont partis. Quatre. Ils te quittent comme ça. Là. Il est parti. Je vous montre les signes. Ma couronne ça coûte 10 000 francs, oui. l'agent, l'argent, je fais commande pour vous. Vous aimez toujours mes, mes choses. Il vais mettre mon numéro. La consultation est payante. Lily, tu, tu es un agent de lumière. Tu sais ça. Liliane. Tu es un agent de lumière. Bientôt, ça va commencer à devenir très sérieux. Dieu m'a appelé à réveiller les choisis pour qu'ils rentrent dans leur fonctions. Imaginez un pays où il n'y a pas les militaires, où il n'y a pas les policiers. Les gens seront donnés pour faire ce qu'ils veulent. Quand tu... Moi, ma maison est derrière le commissariat. C'est rare d'entendre qu'on a quand quelqu'un ici. Parce que le bandit ne même va savoir que... <rire> aïe, aïe, aïe. C'est quand même ici derrière, donc quand même, je ne peux pas quand même venir ici m'amuser. Les choisis doivent se réveiller, Équiper d'autres choisis. Il y en a parmi vous avez le don de vision, restauration. Vous, avez, il y en a parmi vous vous pouvez délivrer. Il y en a parmi vous vous pouvez seulement bénir. Donc vous lavez le visage de la personne brille Farine, tu as trop de poison de nuit. On a déposé trop de choses dans ton ventre. Ça doit sortir. C'est ça que quand tu commences le jeûne, tu commences à avoir l'ulcère et ceci et cela, ça te décourage. François saint quand il te voit là, tu pleures derrière la c'est pour ça que tu demandes le coup, le coup de la consultation. Si tu demandes le coup de la consultation, c'est que tu ne peux pas faire le travail qu'il faut. Pour vous, pour vous délivrer, ça demande le travail. Vous-même d'abord, vous allez marcher pour chercher vos choses. Vous allez marcher pour chercher vos choses. On va dire que va chercher, va chercher le, la paupière de l'oiseau. Tu ne vas pas dit chercher. <rire> va chercher la paupière du corbeau. Tu ne vas pas dit chercher ça. Tu n'as pas le désir. Maintenant, Nassirou c'est comment va faire ton direct, non Ah. C'est le travail, pas non Vous dormez tous les jours. laissez gens dans vos dons. Analysez d'abord votre vie. Vous voyez si vous êtes bloqué ou pas. Analysez d'abord votre vie. Tu commences quelque chose, tu ne finis pas. Tu commences à l'école, tu ne finis pas. Tu commences, tu ne finis pas. Tu commences, tu ne finis pas. Tu vois le business, si demain tu fais ça, demain tu fais ça. Tu n'es jamais stable quelque part. Vous voilà. avec le bonjour. Et c'est là que ça te dérange. Quand tu penses à ton futur comme ça, tu es comme le bébé. Tu vas un sticker comme ça, un bébé comme ça sur le truc. Un bébé de trois mois. Sans qu'il a les soucis. que tu n'es pas fatigué de ta situation Ta situation ne peut pas changer Tu n'es pas fatigué que les hommes viennent dans ta vie Ils te couchent avec tes pattes Ils ta vie, ils couchent avec tes pattes Tu ne vas pas trouver ta délivrance Tu as 45 ans Tu es la maîtresse d'un homme marié Tu as trois enfants, le trois père différent à la maison Vous avez les vies. Là, comme ça, là, les cinq derniers gars qui sont venus, ils ont pris, pris ton nez toi parti avec les trois qui sont venus, pris ton argent même. Vous savez quand même les gars les n'ont pas le fruit n'ont pas froid non. Tu as ton petit 15 000 euros que tu as gardé comme ça là. Qui ramasse tous ses pas avec que bebe, il dit bebe, que le bebe, il te il te donne quoi dans la nuit oh, oh. Le gars que tu n'as pas encore vu à 45 ans, ou j'ai pas encore vu le gars là où je ne connais pas. Dès qu'il donne comme ça, ça tape des rites à tes soeurs comme ça, là, tu lèves le matin, tu vises ton compte tu lui donnes. Après, il te dit que non, on va faire notre vie ensemble. Non, on va... Ça te rythme. L'argent que tu allais payer l'école, tes enfants demain avec... Tes enfants à 10 ans, tu vas encore économiser ça quand Tu n'oses même pas dire à quelqu'un que là, je suis là, j'ai vendu tout. Vous devez voir vos propres indices, donc, les gens me disent que, oh. je veux dire que non, je t'apprends à faire ton diagnostic propre. Tu tu vois ta vie comme ça, quand tu me contactes, toi-même, tu dis que, euh, ma reine, je fais mon diagnostic. Bon, un, deux, trois, quatre, il y a ça, ça, ça, donc tu fais ton propre diagnostic de ta propre vie. Tu dis que voilà, j'ai trois démons ici, là, qui me dérangent, un ici, un là-bas, un mari de nuit, un ceci, oui. Parce que on va finir avec toi, tout le salaire est délivrer d'autres personnes. Souvent tu es, un, tu es un, jeune, un jeune homme talentueux, beau. Tu vois les Yoros là, les Yoros, les Yoros, quoi là. Tu es beau, mais tu es pauvre. Tu n'as pas l'argent. Hey, pour bon, foirer jusqu'à. Jusqu'à le feu sort. Jeune, beau, talentueux, intelligent. Éric, tu as 25 ans, on t'en va te toujours tout, tout jusqu'aujourd'hui. Faites votre analyse. Quand vous allez me construire, vous dire que ma reine, j'ai fait mon diagnostic. Voilà comment ma vie est, voilà le tel problème que j'ai. Vous vous allez me dire ouvrez vos yeux en, en bateau, on dit, tu es normal, tu es Tant que tu n'es pas fatigué d'une situation de ta vie, tant que tu n'es pas, ah, voilà un démon qui fait que telle chose se passe dans ma vie, tu as fait même cet avortement, cet avortement. Dès que tu tombes enceinte, le gars te donne une excuse. Il part. Dépression. Tu tournes. Après, tu peux enlever l'enfant. Tu peux enlever l'enfant. Un, deux, trois, quatre, cinq. Tu caches. Farhan, aujourd'hui, avec que vous preniez conscience... Sinon, vous allez tout me regarder de façon casuelle. Genre, oh, le show le, le, le show télévisé a commencé. Je ne fais pas les trucs de France 2 ou TV 5 tf afin que vous regardez, vous riez là. Je vous parle de votre vie. Je vous parle de votre vie. Donc, quand je viens de la télé, là, c'est ta vie. On parle de ta vie. Le film, ta vie. soit il va rester vous devez avoir la lame dans votre cœur ma vie doit changer ma vie doit changer tu vas jouer à l'iPhone 12 non tout à part qui t'intéresse la chaussure je veux la chaussure je veux ceci tu sais que quelque chose dans toi ne va pas bien Tu prends un téléphone avec trois yeux là, trois caméras, oui, C'est ça que tu veux. Tu viens, tu me regardes, oh le show télévisé, oh, oh qu'est-ce qu'elle a porté aujourd'hui Oh, elle a mis une couronne, oh c'est beau. Tu dois avoir une rage, si même que tu te peu importe la prison dans laquelle je suis. Je dois secouer la cage là jusqu'à il me disait que, oh, pardon, pardon, ok, on l'amène à telle personne, pardon, enlève, enlève, sort là de la cage là. Beaucoup d'entre vous, c'est quand vous étiez en jeune ou quand vous avez décidé que ma vie doit changer que vous êtes tombé sur moi. Pour tu les à tous tes quatre enfants, personne n'a qu'à faire quelque chose. T'es tu comme tout. À l'école, zéro. Te parle n'importe comment. L'enfant ne peut pas prendre le logo comme s'il vient te donner. Tu peux rentrer à la maison, l'enfant vient, il enlève tes chaussures. T'es comme tout. Ils s'en foutent de toi. Quatre enfants. Ça ne te dit rien. Nana Menci. Oui, ici, ce sont les choisis. Merci, Liliane Tchana. Merci à ceux qui partagent. Pendant que vous appuyez pour partager, que les gens appuient pour vous transférer votre argent ce soir. Que vos comptes bancaires se remplissent. Quand vous appuyez pour partager, là, les gens vont, ils vont avoir le feu sur eux pour transférer votre argent. Votre orange, moni, vous allez vous réveiller le matin, vous allez voir vos oranges, moni, vos comptes bancaires remplis. Oui. On peut avoir 100 choisis ici, oui. Le truc que le diable a mis dans votre tête, c'est que. Bon, moi, je suis qui Je suis l'enfant de maman Jeanne, non. Ah, comment peut être choisie Tu te sabotes toi-même. je ne peux pas être choisie. Si vous connaissiez vos dons, beaucoup d'entre vous avez le don de vision, don de délivrance, les rêves, de les rêves, après vous dites ah, je vois souvent que les gens vont mourir après ils meurent tu as les dons dans toi mais tu es pauvre comme la souris d'église Mais pour mettre mieux pour pour regarder mon direct comme ça c'est chaud votre prière ce soir Seigneur je ne peux pas être doué comme je suis là je ne peux pas avoir les dons comme ça et souffre je ne peux pas voir les dons comme ça et je souffre Change mon étoile, Seigneur Là où on a pris, on a déposé Rembourse-moi mon étoile Roselle Imga, j'ai envie de t'enlever sur ma page Tu es choisi, mais tu fais semblant Tu veux faire des septicons Bye bye Et c'est que vous là, souvent venir sur ma page me tester. Je ne suis pas là avec vous. Il y a une qui m'appelle, une fois, elle me dit J'ai fait ce que tu fais. Elle m'appelle d'abord, me dit Ouais, ouais, j'ai besoin que tu voyes. Il y a quoi qui me bloque Je ne sens pas le go ahead. Je n'entre pas. Je n'entre pas. Je lui dis que ma, ma, ma soeur, comme tu vois là, je ne sais pas. Peu importe où tu es suivi là, repars là-bas. Non, non, non, non. Il non. refuse, je refuse. Elle fait les refuse. Après, elle me dit moi-même je fais ce que tu fais, moi-même je vois, ce que j'ai à mes réponses, je voulais seulement que tu confirmes, et tu veux me tester, hein? Decepticon, Decepticon. Beaucoup parmi vous, on a pris vos étoiles, c'était vous avez 12 étoiles, 6 étoiles, 7 étoiles, 15, on a fermé au fond vendre que ma chérie tu devais être très loin mais vous avez quand la la mère elle dit que le prophète avait à prophétiser mais le diable ne fait que on rit beaucoup c'est devenu la chanson il y a les diables sur votre vie qui ne font que Quand vous demandez que le Seigneur restaure vos étoiles Je déclare ce soir que vos étoiles sont restaurées Je commande à la Reine des étoiles De vous lancer vos étoiles Tous les étoiles qui étaient volées là C'est notre Père Qui a créé les étoiles Il a commandé, il a parlé, les étoiles ont été fermées Formées Et nous avons donné autorité Dans le ciel, sur la terre Peu importe, où ils ont formé vos étoiles Je vous les restaure Au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont le don de la vision, mettez la main sur les yeux là. Je restaure votre vision au nom puissant de Jésus. Et de grâce cette nuit, le Seigneur va vous donner le signe que vous avez demandé. Il va vous montrer vos persécuteurs. Vous hésitez un peu. Vous voyez les hommes que vous n'aimez pas trop là non. On les dévoile. Ils ne vont plus sur le, le visage de quelqu'un pour venir vous attaquer la nuit. Ils seront démasqués, seigneur, au nom puissant de Jésus. Steph Abuleux, révèle-toi. Si tu es venu faire quelque chose, t'envoie dire directement. Directement. Ne blague pas. Je suis pas venu blague avec vous ici-là. Il est 22h10. Je suis ici-là depuis 7h20. parle de la vie des gens ici. On les dévoile. Ils ne portent plus de masque spirituel. Ils ne vous voilent plus les yeux. Ils ne vous étourdissent plus. Ceux qui viennent avec l'alcool, pour vous vous ils vous embrouillent. Ils vous étourdissent. Quand ils parlent ça, vous écoutez après, pouf. Tu te lèves, dans le sommet, Dieu te dit que va faire ça, ça, ça. Tu oublies, tu ne notes pas, tu oublies. Dans la journée, tu oublies. Six mois plus tard, vos idées sont en train de revenir. Et c'était dans ça que tu devais prospérer. Si tu commençais, ça ça allait donner. Je restaure votre vision. Je restaure votre vision. Je restaure votre vision au nom puissant de Jésus-Christ. te réveille. Tu cherches le téléphone pour noter, tu cherches. Le téléphone sonne, c'est quelqu'un. Tu parles avec la personne deux minutes, tu oublies tout ce que tu avais vu dans le rêve. Tu oublies. C'est encore même quatre mois, cinq mois plus tard que le rêve là revient encore. Je restaure votre vision ce soir. Je vous décore. Je vois le Seigneur te met les diamants sur vos habits. Il met les diamants. Il met les diamants sur vous. Il met les épaulettes sur beaucoup d'entre vous. Vous êtes en train de prendre des grades. Vous prenez des grades ce soir. Vous prenez des grades ce soir. Oh rabakashi rabaka, yakoska. Vos ailes sont en train de pousser. Vos ailes sont en train de pousser. Vous vous élevez dans les airs au nom puissant de Jésus. Les Votre famille qui était limitée en bas, vous vous élevez maintenant. Vous vous élevez au nom puissant de Jésus. Il y en a parmi vous, vous avez le don du feu, le feu là dans vos yeux, le feu. Il y en a même dans la bouche. Où est le dragon non? le dragon. Quand il ouvre la boule, il brûle seulement tout. Tout ce qu'on a planté dans vos corps la nuit là, les petits petits asticots qu'on a mis, les pas là. Je détruis maintenant avec le feu du Saint Esprit. Je détruis vos articulations, je restaure les cancers du sein là. Les femmes, la toucher vos deux de, vos deux seins, tout humain malin qui était en vous là. Je détruis ça au nom puissant de Jésus. Je détruis le non puissant de Jésus. Je parle à votre moelle osseuse. Je parle à vos articulations. Tous les araignées qu'on a mis dans vos articulations, là, je recommande de sortir. Déposez votre pouce, votre, votre index comme ça, sur, vos deux, sur les deux côtés au bord, sur vos genoux. Sur les bords, donc tes pieds sont comme ça, tu mets sur au bord, sur les deux côtés. J'utilise vos doigts comme point de contact. J'enlève tous les araignées qu'on a mis qui vous bloquent souvent. Les araignées qui sucent vos dents la nuit. Je libère, je libère. Je leur commande de sortir. Je commande de sortir au nom puissant de Jésus. Il y en a, vous aurez envie de tousser. Ça va sortir par votre bouche. Ouvrez la bouche, ça sort. Ça sort de votre gorge. Je vous libère. Je restaure vos yeux. Je restaure vos yeux. Vous voyez là votre argent se trouve. Vous voyez comment vous devez faire avec le business. Vous voyez un, deux, trois, quatre, jusqu'à l'argent en dans votre main. Les gens qui sont venus voler votre étoile la nuit là, on vole. Vous avez l'idée, ça part. Tu te le mets, tu oublies. Tu te vends en train de vendre les choses, de, de, de, tu, tu vends l'argent, tu vends l'argent, tu te revends, tu oublies. Je restaure. Vous allez partir dans les endroits vous allez commencer à voyager. Vous allez partir dans les endroits Tu le Turquie, Dubaï, tu as acheté les choses, tu as les vendre. Tu achètes pour un million, tu vends ça donne 20 millions. L'onction de multiplication, je dépose ça sur vous ce soir. Vous allez jamais deux jours la semaine. Deux jours la semaine. Deux jours. Pour vous, deux jours la semaine, ça veut dire que par mois vous allez travailler seulement huit jours. Ça va faire 30 jours de travail. Et vous allez multiplier. Je mets l'ensemble de multiplication sur vous au nom puissant de Jésus. Amen. Domain. Je Je qu'encore dans votre rêve Ce soir on va vous dire vos dons On va vous dire, vous savez vous vendre des faire. quand ma vie vous dit que tu sais faire ça Tu sais faire ça Que tu connais guéri, que voilà là où tu peux accueillir les feuilles Voilà ce que tu utilises On va vous dire ce soir Dans vos rêves au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Vous qui hébergez, Vous hébergez vos oncles que la nuit vous attaque là toute personne qui vit chez vous, qui vous attaque la nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie l'ange Michael. Je protège votre chambre, votre lit. Je déclare que quand ils entrent tout ce soir, ils calent. Je déclare l'immobilisation sur leurs pieds. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont le don de la parole, les orateurs, il y a beaucoup d'orateurs et oratrices ici. Ce sont vos paroles qui vont libérer les gens. Mais vous avez honte, vous avez peur. Vous n'osez pas vous mettre devant une caméra pour parler. Je libère votre image. J'enlève le masque spirituel qu'on a mis sur votre visage. J'enlève le masque spirituel qu'on a mis sur votre visage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève le masque spirituel. Je déclare que votre front brille. Je déclare que votre front brille. Quand vous parlez, les gens vous écoutent. Vous commandez au nom, au nom puissant. Vous commandez le monde spirituel au nom de Jésus. Tout ce qui avait caché vos pages, caché vos publications, qui font que les gens n'aient pas envie de voir ce que vous publiez. Je retire ça sur vous ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a donné pour instruction de commencer une page YouTube depuis. Lancez ta page YouTube, vous tournez comme ça, vous faites comme ça. Je mets l'accélération en vous. Je mets l'accélération en vous. Vous commencez ça dans les jours, dans les sept jours qui viennent, vous commencez au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous allez vivre de vos dons on vient de tous les côtés on vient on vient avec de l'or on vous donne tu vois le genre que tu n'as pas besoin de courir derrière quelqu'un et il paye cash hein. pas le genre qu'on dit qu'il avait été payé en dix fois là on te paye cash vous Prenez la main droite vous déposez au milieu de votre main gauche comme ça déposez tout trou qu'on a mis sur votre paume de main. qui fait que quand vous recevez l'argent, c'est là qu'il y a un problème qui apparaît dans votre vie ou dans votre famille. Je viens fermer maintenant. Je ferme et je restaure toute brèche qui a été causée par les péchés de votre famille, de vos aïeux. Quand vous recevez l'argent, ça reste dans votre main. Au contraire, c'est vous qui décidez pour aller aider d'autres personnes. De votre plein gré, on ne vous force pas. De votre bon cœur, vous partez donner. Et dès que ça sort, dès à l'instant quand vous virez sa part, l'autre entre pour remplacer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'il n'y a plus de sécheresse financière dans votre vie. Vous n'avez plus cherché l'argent, vous n'avez pas trouvé. Vous n'avez plus rester comme ça, checker le compte bancaire six fois. Tu te réveilles avant six heures, tu as checker ton, ton compte six fois pour voir si on a viré l'argent. Et il n'y a pas l'argent. Je dépose en vous l'onction de persévérance. La persistance. La persistance. Si vous avez abandonné un projet que Dieu vous a confié, vous reprenez ce projet ce soir. Les anges vous assistent. J'appelle les aides de décider dont vous avez besoin. Des quatre coins de la terre. J'envoie l'ange Michael et l'ange Gabriel le messager. Il leur parle et ils vous trouvent. Ils se rappellent de vous. Si votre numéro était perdu dans, votre, dans leur téléphone, ils retrouvent le téléphone là. Si le téléphone était gâté, ils arrangent le téléphone là aujourd'hui. Si vous avez oublié votre nom sur Facebook, ils se rappellent de vous. Au nom de Jésus, je vous reconnecte les connexions divines, connexions divines. Je vous reconnecte à vos maris. Ils ont oublié votre nom. Ils vous avez oublié. Je voulais vous vous atterrissez dans leur rêve cette nuit. Il se rappelle de vous au nom de Jésus. Je viens sceller maintenant cette prière. Tout ce que vous avez reçu ce soir, je déclare que rien ne sera perdu. Aucune parole que j'ai prononcée sur vous. Selon Isaïe 55, versets 8, 9, 10 et 11. Il dit sa parole sort de sa bouche. et ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Je déclare que c'est votre parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Flora. Amen. Je viens mettre la confiance en vous. Vous ne courez plus des vos clients. Je mets l'esprit d'excellence. Vous leur apportez un bon service. Je déclare que vos clients font votre publicité. Au nom de Jésus-Christ. J'enlève le couvercle sur lequel on vous avez mis. Tout couvercle spirituel qu'on avait déposé sur vous, je l'enlève. Vous reprenez l'apprentissage. Ceux qui avaient appris le piano, la chanson, la musique... Vous avez appris à dessiner, vous avez laissé tomber. La peinture, vous reprenez ça au nom puissant de Jésus. Vous reprenez au nom puissant de Jésus. Vous faites vos expositions d'ici la fin de l'année. Vous exposez vos tableaux. Vous sortez vos albums. Commencez les projets là, vous ne vous fatiguez pas en route. J'appelle les finances dont vous avez besoin. Au nom de Jésus Christ. Amen. Hmm. Paix sur vous. Bonne soirée.